Salut à toi Seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Je suis en compagnie de Benji de Babel Benminis et je suis ici pour vous proposer des tutoriels peinture. Des tutoriels peinture pour les joueurs, c'est-à-dire rapide d'exécution, simple de mise en œuvre et efficace sur la table de jeu. C'est parti les amis Dans la série tuto peinture pour les joueurs, aujourd'hui on voit comment peindre Lord John Humble du jeu Game of Thrones format Tabletop Plus en une heure à peine. Bien entendu la mise en œuvre va durer une heure. Le but c'est d'avoir une figurine type héros sur le champ de bataille qui va être un peu plus travaillée en termes de peinture que le reste de votre armée. L'objectif reste la rapidité d'exécution. Les trois points clés de la réussite de cette figurine vont être le choix des teintes, l'application de la technique du métal non métallique de façon rapide et la pose d'effet focalisée. On va s'attaquer à John Humble, une des figurines de la boîte de Song of Ice and Fire que vous avez déjà vu sur la chaîne. Alors, on va peindre la figurine en entier. Donc, Je vais commencer par vous détailler pourquoi je vais utiliser telle ou telle teinte. Déjà, je vais éviter trop de noir pour éviter de rappeler les Stark ou trop de rouge pour éviter de rappeler les Lannister. Et après, en regardant la figurine, on voit qu'il va y avoir beaucoup de lanières, donc beaucoup de cuir, une grande côte de plate, plus quelques pièces d'armure, une peau de loup sur le dos, une, un grand fourreau et une épée. Donc on va rester dans du classique avec du cuir, du métal non métallique, une fourrure en peau de loup et on va essayer de limiter légèrement la palette ce qui va nous amener à avoir une teinte cuir basique marron, encre marron et de l'ivoire pour éclaircir, le métal non métallique avec un bleu foncé, du noir et du blanc et un encre noir, une couleur chair classique avec une couleur chair foncée, une chair claire, de l'encre chair et on ira faire les éclaircies avec l'ivoire de tout à l'heure. Le pagne qu'il a devant, je le ferai en couleur os avec un léger vert pour désaturer le, cette couleur os qui a beaucoup de jaune à l'intérieur. Et je vais me garder un peu de vert et un peu de rouge pour pouvoir faire deux ou trois détails. Le vert va surtout me servir pour le socle et le rouge peut-être pour rehausser les pommettes ou un ou deux détails de la figurine. Première partie de cette figurine, on va s'attaquer à la couleur cuir qui va euh, qui est euh, très, très majoritaire sur la figurine. Ça va nous permettre de placer les autres couleurs autour de celle-ci. Pour ce faire, on va utiliser un marron moyen, de l'ivoire et de l'encre foncée, dark tone ou de la graxe. On va donc commencer notre couche de base. Euh, les bottes et les gants je pense qu'on va les faire en noir donc on va attaquer directement par sa chemise je vais essayer au maximum de profiter du zénithal pour passer pour ne pas avoir besoin de passer deux fois le marron au niveau des ombres. Et le laisser comme ça. Et avoir un marron clair déjà posé. Donc je, le zénithal me permet déjà de garder ma lumière principale. Et je continue à poser ma couche de base. Continue. là je dessine à peu près toutes les zones qui m'intéressent en essayant que deux zones se chevauchent pas trop donc là par exemple il y a un cuir qui va être à côté d'un autre Vu la quantité de lanière qu'il va avoir au même endroit il faudra donc pousser au maximum les contrastes pour séparer chaque pièce d'armure ou chaque pièce de cuir qu'il a sur lui Là j'ai fini le marron, j'ai passé une couche un peu épaisse, sans avoir besoin de passer deux couches. Les zones sombres sont restées sombres directement grâce à notre zénithale qu'on a posé d'abord. Et on va aller poser notre ancrage. Les zones vont se découper d'elles-mêmes. on peut être un peu généreux vu qu'on va aller repasser toutes les autres zones adjacentes quand ce sera sec. Et on finit par le fourreau. Voilà, donc le cuir est en train de sécher, je vais m'occuper de la peau pendant ce temps-là. Comme d'habitude, on prend notre couleur chair de base, qu'on va appliquer en deux fois pour avoir une base bien propre, vu que ça va être une des zones les plus claires de la figurine, et la tête, il faut que ce soit le point focal de notre figurine. Là le cou, comme je veux que ce soit assez foncé, je vais aller mélanger une couleur foncée que j'ai sur la palette. Donc là ça va être du dark tone pour avoir une couleur chère très foncée et je vais aller l'appliquer au niveau du cou. Après, je reprends ma couche de base et je fais la deuxième couche. Pareil, je reprends du foncé, et on fait le coup. Pendant toujours mon cuir est toujours en train de sécher, la peau aussi, je vais aller attaquer ma couche de base de métal non métallique avec un bleu sali foncé et très très léger. Je vais juste passer un lavis ou un glacis, presque, de cette couleur. Là, ça arrive souvent quand on a des figurines en bois de plastique La peinture accroche mal donc on va forcer un peu plus voilà on le passera en deux fois et on va continuer à peindre toutes les parties métalliques de notre figurine avec cette teinte fini ma couche de base de métal non métallique et avant de passer en encre noire pour gagner du temps je vais passer en noir les zones de les bottes les gants et la cape qui va me permettre de bien définir chaque autre partie de la figurine juste après. Voilà où on en est pour l'instant. Maintenant, on va attaquer la fourrure et l'os avec la corne juste là, avec tu vas attaquer la fourrure et l'os, <rire> avec une couleur d'os blanchi directement pur sur la pièce. Je suis pas très précis. Bien, en fait, ouais, les deux couches, ou la, enfin la couche d'ancrage qu'on va mettre juste après, va redéfinir tout ça. Ensuite, la fourrure. Je tire ma peinture. Voilà, on en est quasiment à la fin pour les couches de base. Il ne reste plus que la barbe et les cheveux. Ça y est, on a fini toutes nos couches de base. On va donc passer à la phase d'ancrage. Ça y est, on va être prêt pour pouvoir poser la totalité des lavis. Sur le pagne, on va mettre un lavis légèrement vert qui permet de garder une couleur froide. Sur l'armure, on va mettre un lavis noir aussi sur toutes les autres pièces de métal et on va finir par un lavis chair dilué qu'on va poser juste au centre de la fourrure un lavis marron extrêmement dilué Après, on fera une zone plus foncée au milieu de la fourrure. Voilà, on a posé tous les ancrages et on va donc commencer le travail d'éclaircissement. On va aller commencer par l'os. Comme je fais d'habitude avec les cornes, je vais aller foncer le bas en allant jusqu'au noir. Pendant que ça sèche, on va aller s'attaquer au pagne. On reprend avec la couche de base partout c'est nécessaire. Là on voit que j'ai débordé sur les côtés pour redéfinir la zone. Je vais aller passer du noir directement. Ensuite on attaque les éclaircissements sur le cuir. Pour faire du cuir plus usé, on va aller poser le livoire en pointillé. Ce qui permet aussi de bien mieux définir les lanières de cuir. Quand il faut, on récupère avec la couche de base, quand on recommence à travailler le cuir Fort en haut. en très rapide et on continue de cuire avec le fourreau. Juste quelques traits bien posés permettent d'aller très vite sans avoir forcément besoin de faire des dégradés très compliqués. Tant qu'on est sur le fourreau, on va continuer à définir bon, couche de base et de l'ivoire pour les arrières. Voilà. Forcer les ombres au noir vers les endroits plus clairs. Ça c'est du très rapide. On va attaquer la peau. Légèrement éclaircir le noir. Pareil très rapidement. Donc les lanières en gris. Donc j'ai mélangé du noir et de l'ivoire, quelques plis, les doigts, ceux-ci sont cachés, on ne va pas s'en occuper, les bottes on va les laisser et ensuite on va faire le bas de la cape avec des traits pour simuler l'usure dans le sens des fibres du tissu ce qui permet rapidement d'avoir un effet sans comme d'habitude faire beaucoup de dégradés très compliqués pareil ici ça pourrait nous intéresser de marquer uniquement l'usure du tissu. On va passer à la fourrure. Donc, le haut et là coule l'endroit qui va recevoir le plus d'éclaircies. On va essayer de rendre un effet réaliste de pour la fourrure de, du loup. Donc le dos ici au milieu. Et souvent plus foncé. Donc on va le passer en marron d'abord. Très léger. On va faire ça étape par étape. Ensuite, dans le marron, je vais rajouter le marron avec un peu de noir. Et pareil, on va poser et on va forcer les ombres en bas pareil pour attirer l'œil vers le haut, et avec un tout petit peu plus de noir, on va marquer l'arête centrale du loup, je travaille tout à la fois, on va faire les griffes en noir, là l'autre griffe est cachée, on va pas s'en occuper, On va faire le dernier éclairci sur la fourrure en ivoire par toutes petites touches. Là, la figurine se dessine petit à petit. Il va nous rester le plus gros du travail, le métal non métallique. L'avantage d'avoir des plaques, c'est qu'on va pouvoir les travailler une par une. Alors, pour les plaques de métal, on va utiliser de l'ivoire et le bleu marine foncé. Donc là, elles sont toutes dans le même sens. Dès qu'on va passer le genou, on va changer l'endroit où ça, la lumière se reflète. Ces zones-là où la lumière se reflètera un peu plus, je vais agrandir la zone d'éclaircie. Et on continue de l'autre côté. Là, pour montrer que ça reste du métal, on va faire un reflet vers le bas. C'est un peu fastidieux, c'est ça qui permet d'avoir un effet le plus rapide, avec la meilleure qualité possible pour un effet de masse. Pareil, on tourne, je change l'ordre, enfin, le sens de la lumière. Pour finir un effet métal métal, on va avec de l'ivoire quasi pur point de métal. Là, -haut. le soleil va se refléter au maximum. Voilà, c'est en fait rapidement dans votre régiment vous pouvez voir qu'il a une cote de plat. Reprends notre éclaircie de métal non métallique. On va aller attaquer les côtes de maille parallèles à la figurine et pareil en ivoire, juste aller poser les petits points de lumière. Les mailles qui sont juste en-dessous capteront peu de lumière, donc je ne vais pas m'en occuper. À la place, je vais m'occuper du dernier. Le rebord prend la lumière. Dérivé. Et ensuite, on va aller dégrader légèrement le haut de l'épaulette. Donc je reprends ma couche de base. Un petit peu d'ivoire. je vais mettre les pigments là où j'en ai besoin. Si le dégradé n'est pas assez poussé, avec du blanc, on refait la même chose. On pose la lumière là où il faut, on essuie le pinceau, et on met les pigments là où on en a besoin. On continue notre travail de métal non métallique avec les mêmes techniques sur toutes les zones. À faire. On essuie, et on pousse les pigments là où il faut. Là le pigment est un peu trop descendu, pas de souci, on corrige avec de la couche de base. On va finir avec de l'ivoire presque pur, on essuie et on enleve le pigment. l'effet. Juste à Livre pur. Pour le dernier éclat, Là, il faut être un tout petit peu précis. Un tout petit reflet. On peut rapidement faire une épaulette en métal. Mais alors, on a fait tout le métal en métallique ou quasiment. On va aller attaquer l'épaule Là, la surface, est bien plane qu'il va falloir faire assez attention au dégradé je sais que je veux que ma couleur claire soit ici et là on va poser la couleur de façon assez large et petit à petit je vais rajouter de plus en plus d'ivoire et réduire de plus en plus les surfaces où je vais poser mon éclaircissement. On va rajouter un peu d'ivoire. J'essuie le pinceau, je pousse les pigments là où il faut. On va marquer les arrêts. Pareil de l'autre côté. le pinceau à 90 degrés, on attend à chaque fois que la couche d'en dessous sèche et pareil on rajoute petit à petit de plus en plus d'ivoire et on monte notre dégradé. C'est le moment où il va falloir il être un peu patient. Prendre son temps, mais en faisant quelques passages, on va pouvoir arriver à un effet convaincant rapidement. Alors, si on arrive à être assez précis, on va suivre l'intérieur de la gouttière au milieu de l'épée, ainsi que le centre de la lame. sens. On est à l'opposé. 2 voilà. minutes 30. Pour finaliser l'effet, ce qui marche bien quand on fait du métal non métallique, c'est un fort contraste entre le noir et le blanc. Si on veut pas trop monter au blanc pour garder une figurine assez terne, on va pousser un ombrage au noir. Là on est on est à peu près bon et on va continuer à travailler notre lumière avec de l'ivoire pur en couche assez diluée. Hop, je vais pousser les pigment dans le bon sens. Et voilà, on va répéter cet effet sur la garde. Et les deux ou trois éléments qui restent. On va, on va. La figurine est à peu près dessinée comme il faut. On va aller bosser sur le visage. Donc, à l'ivoire, la lumière juste là où j'en ai besoin. Après, on va aller poser. Il faut être précis. Du noir. pour définir les orbites et si vous avez suffisamment de place ou si vous voulez plus définir, on va aller poser le blanc de l'œil avec du blanc au milieu de la surface noire qu'on vient de poser et pareil, si vous avez suffisamment de place, on va poser les yeux. Souvent pour éviter d'avoir un strabisme bizarre, on va donner une direction. C'est-à-dire qu'au lieu de poser les deux yeux au milieu, on va les poser les deux à gauche ou les deux à droite. Là, je vais essayer de les poser là où je peux, parce que les yeux ne sont pas très gros. Ça va me donner un petit regard. Voilà. On dessine souvent, on, pardon, rarement les, les sourcils sur une figurine aussi petite, parce que ça risquerait de briser le... Le regard ou le la figurine. Et dernière chose, on va reprendre notre couleur de base de cheveux. On va y rajouter beaucoup d'ivoire. Et on va juste aller éclaircir le haut des moustaches, de la barbe et les cheveux. Alors les cheveux, souvent on les éclaircit pas là, on les éclaircit autour de la tête, pour souligner le côté sphérique du crâne. Et là, par exemple, je trouve que le visage se détache pas suffisamment, et avec un tout petit peu d'encre foncée, je vais aller marquer la séparation entre le visage et les cheveux, en poussant mon encre dans les creux. Et là, on a une figurine qui est suffisamment définie pour rejoindre le champ de bataille.